On se retrouve pour la partie 2 de, de, de Quels sont les résultats de faire de la publicité sur Facebook ou sur Instagram Est-ce qu'on doit faire les deux ou pas euh, Je vous dis dans quelques secondes où on est Bienvenue à Istanbul Alors, ici, on a derrière sainte euh, Sophie est juste là, ici derrière. Vous avez la mosquée bleue. Et là, c'est le parc qui sépare les deux. Je vais vous le montrer dans l'autre sens. Ah, je vais mettre un peu plus la caméra comme ça. Voilà. Donc, euh, je suis à Istanbul. C'est là que finissaient en fait les sept derniers jours. Je vous rappelle la semaine dernière. On a fait euh, une publicité Facebook, une publicité Instagram. On a mis exactement le même budget sur les deux publicités, et le but c'était de voir justement qu'est-ce qui était le plus intéressant, de faire de la publicité Facebook ou de faire de la publicité Instagram. Les sept jours, <rire> le septième jour en fait, c'était le jour euh, d'arriver à Istanbul. Donc, je suis digital nomade. Le but est de pouvoir travailler d'où je veux, d'où je peux. Donc je fais cette vidéo euh, ici pour qu'on vous donner ces fameux résultats. D'ailleurs, je vous parlerai un petit peu plus tard de qu'est-ce que c'est exactement que la vie de Digital nomade et comment on la met en place avec un business en ligne. Mais ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. On tourne. <rire> je vais m'avancer d'ailleurs. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller télécharger le guide Ambition Web. Euh, c'est un... c'était pas un guide, hein, c'est cinq formations qui s'appellent Ambition Web. Euh, dans ces 5 formations, vous allez avoir cinq formations qui vont vous permettre d'avoir plus de visibilité, plus de notoriété et surtout plus de clients grâce à internet. On va donc euh, faire la suite de cette vidéo à l'hôtel, euh, directement à l'hôtel avec l'ordinateur. Et puis euh, je vous donnerai aussi les résultats à l'hôtel avec l'ordinateur parce que si je vous les fais ici, en fait, ça servira juste à rien. Parce que vous comprendrez que je ne les ai pas faites ici en fait et que là je vais aller visiter euh, Sainte-Sophie euh, Sainte et d'ailleurs je suis très, très très très déçue parce que je rêvais de voir la mosquée Bleue depuis un petit moment et ça n'a pas été possible parce qu'elle est en travaux et dedans on ne voit absolument absolument rien excepté les piliers de 5 mètres, je savais qu'il y avait 5, 4 piliers de 5 mètres ben, en fait euh, c'est tout ce qu'on voit Voilà. Ah, et vous avez aussi ici je ne me rappelle plus comment ça s'appelle mais je vous le mettrai dans les commentaires. Ce qui est agréable aussi ici, c'est qu'il y a plein de petits chats. Il y a plein de... Il y a de la nourriture un peu partout. Les gens sont absolument adorables. Bref, on arrête. c'est pas le sujet de la vidéo. On passe sur mon ordinateur. Alors, on est sur mon ordinateur. Mais comme vous pouvez le voir, on n'est plus à Istanbul. On est à nouveau dans mes bureaux. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on n'avait qu'une seule après-midi pour visiter sur Istanbul. Euh, et qu'on est rentré tard et on reprenait l'avion euh, le dimanche. Mon ami avait un rendez-vous tôt le matin et ensuite, on reprenait l'avion dimanche. Donc, eh ben, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, donc je vous la fais maintenant. Euh, donc là, on va aller regarder les résultats des publicités. Donc ça, c'est la publicité qu'on a fait. On va commencer comme on a fait euh, sur la première vidéo. On va d'abord regarder la publicité qui a été faite, les résultats de la publicité faite sur Facebook. Et ensuite, on regardera les résultats de la publicité qui ont été faits sur Instagram. Alors, là, on a les résultats simples. Donc, vous voyez, ça c'est le visuel qu'on avait fait et visuellement, vous voyez déjà que on a eu euh, 111 personnes qui ont euh, liké le poste. Donc ça déjà au niveau interaction, c'est génial. On a eu aussi 16 partages. Les partages, c'est génial aussi et on a eu euh, un commentaire qui est juste là. On va aller un chouïa plus loin. Ici, on va aller regarder euh, tout simplement. On rentre dans les statistiques euh, de cette promotion. Donc là, on est sur la promotion Facebook. Donc ici, vous voyez qu'il y a eu 155 interactions. Donc les likes, les partages, les commentaires. Et que chaque interaction a coûté 18 centimes. Vous allez me dire c'est cher, c'est pas cher. Très sincèrement, c'est correct. On va dire que c'est correct. Quand on regarde ici, vous voyez que je n'ai pas les résultats hommes-femmes, ni les placements. Enfin, si les placements, vous voyez ici, c'est principalement donc déjà euh, application mobile, c'est-à-dire que la plupart des gens qui ont interagi avec ce poste étaient sur leur téléphone. Ici, c'est des suggestions à la fin d'une vidéo. Ici, c'est à l'intérieur des articles. Donc, vous voyez que euh, si vous devez faire de la publicité, déjà d'une façon générale, il vaut mieux peut-être... Euh, Faire en sorte que vos publicités soient visibles sur les téléphones. Vous voyez moi, j'avais fait des, des posts assez gros. Quand on regarde ici, on voit que c'est assez gros, assez lisible. <coughs> Pardon. Donc, on voit bien que sur le téléphone, c'est correct. J'ai bien les 28 euros, comme on avait dit au début. Euh, ici, on a eu euh, 80 personnes uniquement qui l'ont vu sur leur ordinateur. Et euh, là, c'est aussi web mobile. Donc, vous voyez que... Au niveau euh, visibilité, faire de la publicité sur Facebook eh bien pour seulement 28 euros sur une semaine, ça vous permet quand même d'augmenter pas mal votre audience, de vous rappeler à la mémoire de, de vos prospects. Par contre, vous voyez ici qu'au niveau des résultats affichés, c'est un peu léger. C'est-à-dire que euh, sur la publicité Facebook, on ne voit pas si les personnes étaient abonnées, si c'est des nouveaux abonnés, s'il y a eu des abonnements. Euh, on ne voit pas si c'est des personnes qui nous ont juste vus comme ça. On a en fait vraiment euh, un minimum d'informations. On a juste ici euh, le nombre... Euh, on n'a même pas ici le nombre d'interactions avec la publicité. On l'a parce que je l'ai ici. Donc, je vois qu'il y en a eu 115, 111 ici, plus 16 partages. On les voit aussi quand on monte. On voit qu'il y a eu donc 155 interactions, mais c'est n'est pas... Euh, c'est pas très précis comme résultat. Par contre, comme je vous l'ai dit, euh, on a quand même un résultat qui est assez correct. Euh, 111 j'aime, c'est pas mal. Pour 28 euros, euh, 28 euros sur une semaine. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire de façon... Euh, comme moi, je vous conseille aujourd'hui de faire trois postes par semaine. Ben, vous mettez peut-être un peu moins de 28 euros, mais sur tous les postes. Ça vous permet déjà d'être plus visible, euh, puisque vous savez que l'algorithme ne vous montre pas à tout les, toutes les personnes qui ont aimé votre page. Donc, on va maintenant regarder la publicité euh, Instagram. Ce qu'on avait fait, donc c'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est le poste, c'est le même poste. Hein. Ici, c'est les interactions. Donc vous voyez que déjà ici, on a eu 49 personnes qui aiment. Et on va aller regarder les statistiques. Donc là, on est sur la promotion. J'ai préféré passer sur mon téléphone. Finalement, c'est euh, un peu plus clair que sur l'ordinateur. Donc on voit ici qu'on a eu 89, euh, 49 likes. On a eu, euh, hop. On a eu 4251 personnes qui ont été touchées. On a eu 79 interactions. On a eu euh, 186 personnes qui ont regardé le profil. On a eu 167 clics. Donc c'est des clics sur le profil parce que là, on n'avait pas de on n'avait pas d'interaction à côté. Je n'avais pas de CTA en fait officiel. Euh, L'élément a été vu officiellement. Euh, donc 4251. Euh, Personnes touchées grâce à la promotion. Et en tout, il y en a eu 5702, donc, euh, donc dont 79% venaient de la promotion. Donc voilà, on a eu, qu'est-ce que je peux vous dire 49 mentions j'aime, 29 enregistrements, ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont enregistré le poste que j'ai fait pour le regarder plus tard. Et ça c'est plutôt très très bien. C'est des choses qu'on ne voit pas sur Facebook par exemple. Un commentaire. Euh, je n'ai pas eu de partage. J'ai eu euh, 89 nouvelles visites sur mon site internet. Euh, 89 visites, on ne sait pas d'où elles viennent. J'ai eu euh... donc il y a eu 11 jouets coulés. Il y a eu 58 de femmes et 38 d'hommes. La tranche d'âge, ben, comme vous voulez la voir, c'est euh, entre 25-34. et 34. Et ici, le principal, c'est Île-de-France. Donc, pour regarder les résultats, je vous invite à aller beaucoup plus facilement sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Euh... Vous voyez qu'il y a... Oh, J'ai bien marqué que les résultats me satisfaisaient moyennement. Donc, on va repasser maintenant sur... Euh, on va faire une comparaison, on va repasser sur l'écran le... le... de l'ordinateur. Voilà, là, on repasse donc sur l'interface... Euh général donc quand on est sur facebook et qu'on fait une publication soit sur instagram soit sur facebook il y a un endroit où on peut voir les deux promotions comme vous le voyez ici on a les deux promotions ici c'est la publicité qui a été faite sur euh, facebook ici c'est la publicité qui a été faite sur instagram vous voyez que pour exactement le même coût, ici on a à peu près le nombre d'interactions euh, ici ce si clic sur le lien c'est simplement pour aller visiter le profil hein, donc c'est à peu près la même chose et que pour le même coup, en fait, on a moins euh, de couverture, on est moins vu sur YouTube, sur Facebook, pardon. Par contre, on a beaucoup plus d'interactions. Donc, euh, j'aime à croire, je lis en fait par les statistiques que la publicité YouTube, euh, bon, on va y arriver, que la publicité Facebook est beaucoup plus euh, précise, structurée que la publicité Instagram. J'ai l'impression que la publicité Instagram a été euh, beaucoup plus large. En fait, ils ont montré ça à beaucoup plus de gens euh, pour avoir au final les mêmes résultats. Euh, au niveau euh, des, des statistiques euh, de fin de publicité, ceux d'Instagram sont beaucoup plus précis, je trouve, en tout cas au niveau du booster. Par contre, euh, les résultats de la publicité Facebook sont mieux sont beaucoup plus concrets que ceux de la publicité Instagram. Ça se voit tout simplement ici, déjà, ne serait-ce que 49 likes, euh, sans compter qu'en général, il y a une partie des likes qui sont ceux que je fais d'habitude. Euh, normalement, je tourne sur un, un, un, quelque chose de ce style-là entre 17 et 30. Donc, vous voyez, c'est pas non plus extraordinaire. Euh, là, c'est pareil, je tourne entre 17 et 30. Par contre, euh, pour le même montant, j'ai quand même eu 111 personnes qui ont vu le post et j'ai eu 17 partages, ce qui est juste fantastique, plus une belle interaction. Donc, au final, si je dois comparer en fait ces deux publicités, ces deux résultats, pour moi, euh, il est beaucoup plus intéressant de faire de la publicité Facebook, même en utilisant le boost, sans encore passer par le business manager. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir, si vous voulez, dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais pour moi, Aujourd'hui, il est beaucoup plus intéressant euh, d'avoir... On a plus de résultats en faisant une publicité Facebook qu'en faisant une publicité Instagram. Euh, il serait peut-être... Alors, on ne peut pas faire de la publicité sur Instagram pour avoir des j'aime, pour avoir des abonnés. Euh, on peut le faire sur Facebook, mais on pourrait faire, si ça vous dit, euh, un petit test en mettant une petite somme sur de la publicité pour savoir si on arrive euh, à avoir plus de vues, plus d'interactions. Euh, non, pour avoir plus d'abonnés sur sa page. <rire> Je tousse encore un peu, je suis désolée. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, donc aujourd'hui, mon résultat, mon analyse, mon retour sur la publicité Facebook et la publicité Instagram, c'est le grand gagnant pour moi, c'est la publicité Facebook. Euh, voilà, faites de la publicité sur Facebook, vous voyez, les résultats sont beaucoup plus concrets. On pourra faire d'autres tests. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Euh, je vous invite vous aussi à tester des publicités, à faire peut-être des comparatifs comme ça, et à mettre éventuellement dans les commentaires quels ont été vos résultats. Euh, comme ça, en plus, il y aura le nom de votre vidéo ou de votre chaîne YouTube. Euh, donc, ça donnera envie aux gens de venir vous voir et puis on verra les résultats. Si vous souhaitez que je fasse d'autres tests en publicité sur Facebook ou autre, n'hésitez pas à me le dire. Vous voyez qu'en faisant un post comme ça, c'est vraiment une façon d'appuyer son personal branding, de démontrer son personal branding. Euh, sur ce visuel, il y a ma personnalité, il y a mon expertise, ma personnalité, il y a moi. Donc, ça met en avant mon personal branding. La publicité qu'on a mis en place aussi bien au niveau d'Instagram qu'au niveau de Facebook, me permet de développer, d'impacter grâce à mon personal branding. Donc déjà les deux ont des, des bons résultats, mais le gagnant c'est Facebook. Donc on fait de la publicité sur Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce, un j'aime. Si vous avez des questions, des commentaires, un avis, vous me le mettez dans les commentaires. Je lis tous mes commentaires, c'est tous vos commentaires. C'est moi qui y réponds en personne. Parce que la technique, aujourd'hui, c'est moi. Alors, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et si vous voulez qu'on fasse des tests comme ça, que je fasse des tests, des, des, des, oui, des, vraiment des comparatifs, n'hésitez ben, pas à me le dire. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.